Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler des événements qui arrivent au cours du mois de juin et du mois de juillet concernant euh, Heroes of the Storm, Warcraft et autres, tout simplement des gros événements auxquels je vais participer. Et euh, pour commencer, vous avez le fond d'écran, vous vous en doutez un petit peu, c'est la sortie de BC Classique et pour la sortie de BC classique, on a prévu de faire une contre-soirée avec Vanessa. Donc comme vous le voyez le 2 juin à partir de minuit sur ETAE, donc dans la soirée du 2, enfin du 1er au 2 tout simplement, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est du 1er au 2. Et eh bien nous allons faire une contre-soirée thématique Burning Crusade. Mais sur Retail, hein, Retail c'est les serveurs de Shadowlands, en gros c'est les serveurs de la version actuelle Donc Shadowlands, et nous ferons une contre-soirée à Burning Crusade En faisant tout simplement, donc, des chasseurs de démons Donc vous avez du temps encore pour monter votre, enfin juste faire le tuto En fait, il suffit de faire l'intro des chasseurs de démons Et à partir de là, et eh bien vous pourrez tout simplement nous rejoindre euh, Côté, donc pas Alliance, pas Horde, mais être en gros au-delà des deux autres factions et jouer la troisième faction qui aurait dû, qui aurait dû sortir à savoir les Illidari donc à Burning Crusade donc le principe c'est quoi Pendant que tout le monde sera sur les séries Burning Crusade classique pour euh, aller farmer 95% de contenu qui est déjà disponible sur euh, Retail et eh bien nous on va prendre des chasseurs de démons, on va jouer des chasseurs de démons avec les viewers qui joueront leurs chasseurs de démons qui au préalable auront fait le tuto puisque le tuto chasseur de démons t'es obligé de sortir de Mardoom sinon bah tu peux pas nous rejoindre donc le principe c'est vous avez encore du temps montez votre chasseur de démons Horde ou Alliance on s'en fout vous montez un chasseur de démon, vous faites la zone de Mardoom vous pouvez continuer le pex ou vous vous arrêtez là et ensuite vous nous rejoignez l'idéal c'est quand même d'avoir un petit peu plus d'avance mais c'est pas grave hein, si vous avez l'important c'est de faire Mardoom une fois que vous avez fini mardoum là vous pouvez nous rejoindre et nous nous irons tout simplement euh, à Burning Crusade, enfin, donc dans, les, dans la zone de Burning Crusade, à savoir l'outre-terre, et on fera tout simplement euh, plein de petites choses, plein de petites activités euh, pendant cette soirée-là avec. Du coup, les Illidari qui se déchaîneront. Donc, sachant que Evanessor livera donc streamera de son côté et moi du mien. En gros, euh, Eva lui va représenter les chasseurs de démons de l'Alliance, donc à savoir les chasseurs de démons elfes de la nuit. Et moi, je représenterai les chasseurs de démons de la Horde, à savoir les chasseurs de démons elfes de sang. Donc, les joueurs elfes de sang, chasseurs de démons viendront avec moi, les chasseurs de démons euh, elfes de la nuit viendront avec Eva. Et l'idée, c'est qu'on fera des trucs en commun et à certains moments, on a attaquera du coup les zones de la Horde et de l'Alliance. Alors qu'on soit clair, c'est pas PVP, hein, c'est PVE. On attaquera euh, par exemple Tralmar, euh, le donjon, enfin tous les toutes les tous les avant-postes de la Horde et de l'Alliance. Et ensuite on enchaînera probablement avec des donjons et autres. Donc voilà, y aura, on va probablement pas mal se marrer et euh, s'amuser. Donc ça se passera entre le 1 dans la soirée du 1 et du 2 juin. Peu de temps après, peu de temps après, euh, se déroulera la zilan du 4, 5 et 6 juin 2021. Je suis en compagnie de Piroltar et DeoEa. Piroltar pour ceux qui ne le connaissent pas c'est tout simplement euh, la personne avec qui j'ai commencé le stream à l'époque chez Führer donc euh, nous étions en duo et la chaîne YouTube est toujours disponible même si bon bah y a pas de vidéo mais euh, c'est euh, Pyro, enfin Malga et Piro donc euh, voilà on va reprendre ensemble euh, pour la ZILAN c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde, il y a Odemian qui ne pouvait pas à la base avec qui j'ai fait la ZILAN 1 euh, et 2 bah, ils ne pouvaient pas cette année, j'avais demandé à, à Marmotte et autres, la plupart ne pouvaient pas, donc au final bah, je me suis dit on va faire ça entre potes tranquille, donc j'ai fait ça avec Pyro et avec EO, et euh, on a pas mal de jeux au final euh, qui sont plutôt sympathiques, donc euh, on va commencer le 4 avec les poules, donc euh, Valheim, War 3 Reforge, euh, Trail Rising, Quake, euh, Quake, Champion, enfin, Quake Live, euh, Battle Royale, Trackmania et Geogesser, ça c'est en poule et ensuite au phase finale il bah, y a tous les autres jeux avec des formats un peu différents Mais également Warns, Farming Simulator, euh, Battle Right Normal et euh, bah, euh, après il n'y aura plus GeoGeister je crois dans les dans les poules enfin dans les phases finales il n'y a plus Geogesser mais sinon tous les autres jeux ont un format il me semble euh, de playoff Donc voilà pour ce qui est de la ZILAN donc ce sera le 4, 5 et 6 Je streamerai évidemment hein, sur ma chaîne euh, bien entendu la Zyland. Donc ça ce sera le 4, 5 et 6 juin 2021 Normalement ça devrait être très sympa sachant que c'est honnêtement la Zyland que je préfère en termes de jeu, entre Battle Right, War 3, euh, même Trials, euh, Valheim et tout, c'est quand même des jeux que j'aime beaucoup, donc euh, c'est rare qu'il y ait des jeux... La plupart du temps, les e bon, euh, tu vas pour le, le fun, et les jeux, bon... Là, pour le coup, je suis assez content des, des jeux de cette année. Et le dernier event, le dernier event, il s'agit des phases finales du Masters Clash puisque vous le savez euh, depuis maintenant quelques mois le euh, samedi et dimanche se déroule le Masters Clash sur ma chaîne, YouTube, ma chaîne Twitch pardon, euh, Le Masters Clash, et vous avez des, des VOD de, de très beaux BO notamment sur, euh, sur le Youtube mais du coup eh bien, chaque week-end il y avait les, la saison régulière du Masters Clash là arrivent chaque week-end tout simplement les matchs des playoffs pour savoir quelle sera la quatrième équipe à rejoindre euh, tout simplement donc le top 4 qui se battra en phase finale donc le 10 et 11 juillet euh, là on aura tout simplement euh, donc, les phases finales le top 4 euh, du master clash de l'ice event master clash qui euh, s'affrontera tout simplement euh, dans, euh, un, en, en physique donc en lan dans un événement physique et bien sûr il y aura des mesures covid etc des mesures sanitaires mais le principe c'est quoi C'est que nous aurons tout simplement eh bien, la possibilité moi je serai présent sur place pour commenter et animer euh, ce week-end et ça sera le gros événement de l'année pour Heroes of the Storm puisque en physique nous serons tout simplement bah, j'espère compter sur votre présence bien sûr, réserver ce week-end parce que ça va être super important, c'est le moment de l'année pour, pour l'Europe, en tout cas sur Heroes et pour la France, ça se passe en France hein, puisque je le rappelle il va y avoir des joueurs qui viendront de tout L'Europe, et il y a même, euh, y aura, je sais qu'il y aura même Michael Yudal qui vient des États-Unis, etc. Donc, il y aura vraiment un grand, grand moment e-sport, euh, e donc pour Heroes of the Storm. Et donc, ça se passera le 10 et 11 juillet. Vous l'avez, vous avez l'adresse, hein, le, le 2A rue au Maigre. Abay Romain -Villiers, hein, vous avez également, euh, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du, du Master Clash Yacht, et autres je sais qu'ils ont des, des partenariats avec un hôtel pour pouvoir avoir des chambres un petit peu moins chères etc, il y aura plein de petits goodies à gagner etc, il y a pas mal de monde de la scène française qui sera présente, euh, je ne sais pas si Méné sera présent mais par exemple je sais qu'Eva bah, par exemple Evan Essor sera présent euh, je sais qu'au niveau, euh, niveau des joueurs, bah, vous allez avoir tout simplement les donuts, les... là pour le moment on a déjà trois équipes officiellement de présentes donc nous avons les donuts, les hardos et euh, Donuts Ardos et 30K, donc ça veut dire qu'il y aura Mascara, Dequaza, il y aura normalement Yazoo, il y aura euh, Xir également en joueur français, on a également du coup des joueurs de, de légende comme Asiops et autres, donc voilà, ça va être bah, Chris également, donc ça va être un, un nick etc, etc, donc ça va être quand même euh, un événement assez incroyable euh, sachant que, je le rappelle alors c'est marqué gratuit, c'est 1€ euro le week-end. C'est un euro le week-end puisqu'à la base ça devait être gratuit mais au final il y a des réglementations sanitaires qui font qu'on on peut pas faire un événement gratuit en pleine période de pandémie donc c'est un euro, grat enfin, 1 euro euh, symbolique mais du coup le week-end à un honnêtement pour, euh, pour tout un week-end de... de, de fin, d'événements sportifs, c'est que, enfin, e-sportifs pour le coup, c'est quand même pas grand chose. Donc voilà, c'est quand même super cool, sachant qu'après vous pouvez prendre un pass un peu plus premium pour avoir accès au cocktail privé, au brunch privé, etc. Mais à la base, le l'accès juste pour regarder, enfin pour être présent et être bah, dans l'arène tout simplement, c'est un euro symbolique pour pouvoir assister, au, assister à l'événement donc voilà j'espère que ça vous donne envie on compte sur vous le 10 et 11 juillet pour être présent il y aura plein de petits trucs à gagner et surtout bah, c'est le gros event de la scène de la scène européenne en fait tout simplement de Rose of the Storm donc voilà merci encore merci à tous de suivre bien les lives les, les vidéos YouTube et autres je vais pas essayer de m'éterniser on va rester court malgré tout, mais voilà, trois grandes échéances pour le mois de juin-juillet, sachant que je peux déjà vous parler aussi du fait que la Nexus Cup devrait se tenir vers fin août, quelque chose comme ça, on attend encore un petit peu d'avoir, on va dire, une vision de potentiels tournois qui pourrait se passer en même temps pour éviter de se marcher dessus, mais ouais, la Nexus Cup devrait arriver fin août début septembre quelque chose comme ça donc euh, voilà merci à tous j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous hype un petit peu c'est des, gr des gros des events mine de rien la soirée de bc euh, en mode fun en mode euh, on va pas sur du burning on va sur du compte du burning crusade mais on va pas sur classique on va sur retail euh, à côté de ça la zilan évidemment et euh, pour l'apothéose c'est là la, l'aboutissement la conclusion de la saison d'ice event masters clash sachant qu'il y normalement il y aura une deuxième euh, saison d'ice event masters clash après est-ce que ce sera l'année prochaine ou deuxième partie de l'année, ça on verra. Mais du coup, voilà, c'est un événement physique et bah, je vous, on pourra se retrouver là-bas. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus. Et on compte sur vous pour les événements. Bisous, bisous. Et évidemment, pour suivre les événements, tu peux suivre les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter. Incroyable. Et la chaîne Twitch, bien entendu. N'hésite pas à suivre les réseaux sociaux, quoi, tout simplement. N'oublie pas le petit like, partagez autour de toi, bisous